La vidéo que vous vous apprêtez à voir est certainement une très bonne vidéo. Moi, je n'ai pas vu. Je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo et durant toute la vidéo. Pourquoi Parce que sur YouTube, si vous restez jusqu'à la fin de la vidéo et que vous ne coupez pas, etc., ça fait un watch time, ça fait des vues. Bienvenue, mesdames et messieurs, pour le best-of du Télévideo games TVG, week-end de folie. 5 jours d'event caritatif. Et je peux vous dire que, clairement, j'en ai laissé une ou deux plumes. Et vous allez le voir. Je fais cette intro... Avant l'intro officielle, parce que tout simplement, j'ai supprimé le record de l'intro dans la caméra. Du coup, il y a des trucs qui spoilent dans ce décor. Et il y a des trucs qui vont changer, genre sur le plan d'appel d'après. Mais bon, bref. On va commencer tout bêtement par démonter notre setup. Bon, regardez, je vous montre. Comme à chaque fois, la même valise est utilisée pour le transport. Je pense que tout est bon. 14h41. Eh, hey, 20 oh, minutes hein. Franchement, ça va Ça va en vrai, hein, ça va de ouf. Hein. Euh, regardez bien le décor. Merci à tous, bonne journée vous allez le voir, c'est peut-être pas très bien expliqué, mais j'ai très peu dormi pendant 5 jours. Et en gros, pour vous expliquer, l'event, c'était du mercredi au dimanche soir. Et le lundi matin, euh, j'étais en cours. Et je ne pouvais pas louper ce cours parce que c'était un service sanitaire. Je devais y faire forcément y être, bref, c'est compliqué. Venez en stream, je vous expliquerai tout. Mais en gros, pour vous donner une amplitude horaire de la vidéo que vous allez voir, elle commence le mercredi après-midi, juste après une journée de travail où j'ai commencé à 6h du matin. Je me surveille à 4h30, comme tous les jours. Et elle termine, terminera... Peut-être le dimanche vers 3h30 du matin. Enfin, du coup, c'est lundi matin. 3h30 du matin. Et je me réveille à 7h pour aller en cours. Enfin, mais... Pff, elle est longue cette intro. Hein. Merci à tous de votre soutien tous les jours. Je vous fais un gros bisou. Il est stylé ce suite. Hein. Vous allez voir dans la vidéo. Putain, ce plan de cam', il est fou, hein, en vrai. Eh, d'ailleurs, regardez, vous aimez bien mes couilles Enfin, c'est pour le Téléthon, vous savez, moi, je les accroche ici. Ça va vous gêner. Je suis désolé. On est parti, mesdames et messieurs. J'ai euh, 234 km pour aller jusqu'à Bruxelles. Alerte PV. Votre cette destination se trouve dans une zone d'accès limité. les Bruxelles nécessitant un pass. C'est quoi, ça Mesdames et messieurs, j'ai 2h59. Voilà, j'ai 2h59, j'arrive à 18h38. On va essayer d'arriver à l'heure, donc on va partir tout de suite. Dado, Hein Ouais Est-ce que tu veux dire bonjour à la vidéo Oui, mais t'es en vidéo Bonjour à la vidéo de Bichard Mais attends, mais t'es en vidéo Ouais, là, ah, je suis en, en vidéo, fait... là Je suis en stream pas... Je sais pas... Ah, mais t'es en stream Mais oui Je suis en stream en voiture, là C'est pas vrai Merci, ça gaz ou quoi pour les 5 subgifts? Je Je trouve la gueule, là Non, non, non, vas-y, va voir C'est quoi une fois, non je suis en vidéo, je suis en vidéo Ah mais tu fais un... Tu fais un... Un vlog Un vlog C'est ça Bonjour Oui Je suis complètement d'accord avec vous Et Je pense pas malheureusement et le patron n'est pas là pour le moment C'est toi le patron Je lui demanderai... C'est lui le patron c'est lui le patron! Vous avez notre mail ou vous voulez le. Damien, Pardon je vais te à C'est ça, monsieur! <rire> C'est ça! <rire> bah, je vous souhaite une bonne journée, monsieur, merci! Je t'emmerde, pareil, je veux pas, <rire> pas me concentrer! Bah, attends, je coupe la vidéo, comme ça, on va pouvoir parler de choses secrètes! Ouais, bien sûr, de choses secrètes! Bon les frérots, on est arrivé, il est 18h54, on est devant l'hôtel, euh, je suis garé je sais pas trop où, alors bon devant un mur certainement oui, mais je crois pas que c'est légal. En vrai, euh, vous pouvez m'aider non Bah non parce que c'est une vidéo, voilà pour ça, c'est pour ça que j'aime Twitch, parce que moi je peux vous demander de l'aide, en tout cas j'ai des choses à descendre. Eh hey On y est mesdames et messieurs, c'est la salle du TVG, elle est tellement plus belle que celle de l'année dernière, vraiment. Je suis en train d'installer tout mon setup que vous voyez ici, c'est une vraie galère. Euh, J'ai cassé mon pied, voilà regardez. Bref, cassé, voilà, y a, y a du scotch ici. C'est dégueulasse mais, euh, mais vas-y on s'adapte comme on peut parce que euh, c'est l'ambiance. Est-ce que tu peux me dire un hein, mot en rapport avec le gaming qui n'est pas en rapport avec le gaming oui. Ma maman <rire> Elle a streamé avec moi, c'est pour ça. Bah, c'est vrai, c'est vrai. Eh, c'est sur test oui, J'ai toujours oui. ma montre. Très... <rire> tu, tu me regardes bizarrement là. Il y a Allez, super. Dans les deux, ouais. Non, c'est dans hein dans les deux Ah oui non vraiment c'est dans les deux, hein. dans les deux hein. Ah non les test-covid c'est euh, Non c'est c'est Tu l'as dans une dans l'autre. Ton deuxième narine n'est pas très loin C'est tout bon Pourquoi j'ai deux traits Bon les frérots on va directement aller à l'hôtel Enfin en fait on est à l'hôtel je suis con On va aller dans ma chambre d'hôtel ce serait déjà pas mal On va la visiter parce que en fait je suis là depuis 3 heures et euh, je l'ai toujours pas visité parce que j'ai voulu installer mon PC, installer mes, mes, mes, mes, tout mon setup et tout. Mais en fait, euh, bah, je me suis rendu compte que euh, bah, mon PC marchait pas. Genre il a blue au moment où j'ai voulu télécharger Apex. Et du coup, bah, j'ai demandé euh, au staff et euh, ils vont aller changer mon PC, vérifier d'autres trucs, bref. Du coup, en attendant, je vais m'installer dans ma chambre d'hôtel. Regardez-moi ce plan de cam. Est-ce qu'il n'est pas plutôt stylé genre, Hey, salut Ça fait un peu très Noël la déco. Genre ouais, en, en plus, il y a plan... un petit truc euh, télé -vidéo games Amnesty International. Je suis dans la chambre 526 où Ah il y a un trou Regardez c'est peut-être de l'autre côté Ah attendez regardez Ici. Allez là Regardez 526 Je vais me perdre le matin les gars Ah moi je vous le dis Je crois que je suis dans la chambre de Ro RL Qui est un streamer critique. Mais à côté de moi il y a Chinou Avec qui je m'entends très très bien Et du coup trop content Parce que du coup genre la nuit et tout Je pourrais aller genre la balayer Et lui taper la tête Peut-être lui couper les jambes 512 à 540 Je suis pas allé dans le bon sens les gars Je suis paumé Ah 526. Mesdames et messieurs, nous allons passer notre carte. C'est l'air, ça a marché. Hop, et laissez-moi vous découvrir l'hôtel. Oh, mais regardez-moi ça. Oh, mais il y a un roc qui, qui a déjà pris son lit. Il m'a laissé côté mur, il est trop gentil. Oh, mais oh, mais, oh. mais, wesh, il s'est déjà bien installé en plus et tout. Au niveau de la vue, alors on a de on a la vue sur des passants. Oh, sinon on a une vue pas mal, hein. je pense que demain sera bien. Non, le bâtard. Il s'est installé sur les deux lits, les gars. Regardez. Y'a un câble de chargeur ici. Ça se trouve, c'est pas... pas ma chambre. Peut-être qu'il avait prévu de dormir avec une meuf. Bref, c'est pas grave. Je vais dormir avec. On se retrouve pour un prochain plan euh, avant 2014. Oh, j'ai un Blasix de tout le monde. Tu veux manger Oui. Ah, mec, je n'ai pas mangé depuis 3 jours. J'ai plus de voix, Regarde, faut que je la récupère. Ah, mais je on peut voir. que C'est qu'il est qui les gros là. Genre, qu'ils ont pris que des trucs de. Oh non, j'ai pris que des trucs sales de ouf. <rire> Blasix là Regarde, regarde, regarde Poulet Écrasé de pommes de terre, péné bolognaise sans corps. Moi j'aime prendre le attends C'est trop drôle chez nous parce que quand j'essaie de filmer ton truc, on ne voit pas. Lingui, nugget. Putain, t'as vu que je suis obligé de mettre ça. Et t'es même pas à ma taille. Non, après ça va 1m61, 1,5 à gauche. C'est con de sortir avec un volé. Faut qu'on fasse des TikTok de danse. Ok Genre tu te marques et tout sur le mur et moi je suis là. Tu sais qu'en vrai, je pense que si je monte mes fesses. Tu perces. Perce. Je perce sur tu ton per... cul. Oui. Ah, C'est chaud quand même. <rire> tu veux percer mon cul <rire> J'ai ah pas bon. dit non. Merci Charon. J'ai pas dit non. Cette vidéo s'autodétruira quand Bichard aura une meuf. C'est-à-dire jamais. Bah un bâtard alors qu'il fait plus que toi. Qui toi je... Toi ouais. Bichard Eh ouais, ouais. sur ma vie. Non. Hey, hey, hey, je parie 500 euros maintenant qu'il a plus de DM de meuf que l'Aïs. Alors, c'est vrai ou pas Mais Non, tu connais Il y a des meufs qui se déplacent pour voir ses matchs d'arbitrage. On vous voit. Quoi Quand on vous voit pas... Quoi oui, je prends le téléphone de Bichard pour le filmer pendant son match d'arbitre de, de, de, de volleyball. Monteuse Mandeuse C'est pas pour son match de volleyball que tu l'as c'est pour son boule va ça bug, ça bug de <rire> mon Bon, écoutez... Je présente mon, mon setup pour l'event. Mon PC a des problèmes, il blue screen en plein milieu dès que j'essaye de lancer la euh, OBS pour live. Merci donc euh, ils vont changer mon PC cette nuit. Merci. Et demain je fais toutes les oh scènes, etc. Regarde, quand je vous dis, il y a 5 minutes de partir, je vais pas me répéter, donc s'il vous plaît je suis fatigué. On oh y va. Merci beaucoup. Oh de bâtard. Et tout est filmé Je vais montrer ton visage à la communauté filmé. Ah, filmé. Ah, Tout, fait tout fait est filmé Elle a dit c'est une salope oh Je vais tout te montrer Accompagner Micharme jusqu'à Bon les frérots, il est actuellement tard dans la nuit Minuit 36, ça fait déjà Bien trop longtemps que on est réveillé Ok donc QRL les gars il fait du il fait du Rocket League sur Twitch, c'est un mec Il est grave bon délire, grave cool Moi je l'aime trop, en plus il est beau gosse Je vois pas que je, dès que je vais couper la caméra euh... <rire> Ça va <c> secouer. Cool. <rire> bon, en tout cas je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée Le jour 1 Officiel du TVG qui commencera à 18h Bon allez, rendez-vous demain les gars Gros bisous et bonne nuit Transition caméra Eh hey, ça c'est stylé Bonjour à tous, c'est Bichard On se retrouve pour le deuxième jour Enfin le premier du coup Pour combien tu toques dans la chambre de chez Vas-y vas-y Non je te donne pas du balles mais vas-y <rire> Qu'est-ce Je tenais à vous dire qu'on entend toutes vos conversations non, non, mais juste, je vous préviens, quoi. Pas que vous disiez n'importe quoi, tu vois. Non, mais genre, genre quoi, parce qu'à un moment, j'ai entendu, c'est un bon coup. Ça m'a surpris, tu vois. Ah, d'accord, j'ai capté. Il est sans bon ou pas, mon pardon De ouf. Coup... Mmh. Ah, ok. <rire> je pas, le ref. Pourquoi il monte au coup comme eh, ça C'est bon, je sens la meuf, les gars, c'est bon, je suis refait. <rire> Putain, je sens trop la meuf, là, du coup. Ouais. Tu sens la meuf, là mmh. Ouais. C'est moi la meuf du coup. Pour l'ascenseur là, ça fait 10 minutes, on attend. Ah mais c'est. Il, a, il récupère suffisait de le dire. Là. Bonjour. Il n'est pas au courant que je suis actuellement en train de tourner avec sa caméra. Mais. Ah il m'a grillé parfois. Merde, les gars on se casse. Vite ah, Oui, c'est moi. Oui bonjour. Hein Pourquoi vous êtes dépité Ah ah oui, ah oui, ah oui hey, quelque chose à dire pour les gens qui croient qu'on se parle plus Euh, bah vous cassez les couilles, voilà, renseignez-vous Après, c'est vrai que la dernière phrase que tu m'as lâché, c'est « baisse ta mère, sale pute <rire> » Voilà, dans moins de 3 heures, on part en live, euh, <rire> directement, normalement presque tout est confit, mon, mon PC remarche Va falloir que je commence à installer, à installer cette caméra, puisque la caméra que j'utilise pour le vlog, c'est la même pour le streaming Et c'est la même qui serait utilisée sur le stream backpack, parce que cette année, j'ai un stream backpack, on va pouvoir se balader tous ensemble T'es beau, Saudé Viens faire un bisou Non, non ah. À toi? Non, non. Ah. Non, non, non. Ah. Ouais. Et du coup, on fait quoi là? Un vrai bisou? Hein? Un bisou? Non, non, un bisou. Ah ouais. Ouais. Tu peux me faire quoi, un bisou s'il te plaît? Ouais, y'a pas de galère. Vas-y. Oh! Dans quelques secondes, plus de 45 streamers s'uniront et deviendront le bras armé du TVG7 au profit d'Amnesty International. Les gamers ont du cœur. Les gamers ont du cœur. Les gamers ont du cœur. Les gamers ont du cœur. Les gamers ont du cœur. Bonsoir Twitch, <rire> bonsoir, bienvenue au Games, ça commence bien l'événement. Qui dit stream caritatif Dit streamer, mais moi je trouve que c'est un peu vide quand même. J'ai envie de vous dire, streamer, êtes-vous prêts Woo! <laughs> Mais je vous promets, je pensais que vous me trolliez. Mais quoi Let's go Oui, bonsoir, bonsoir. Mais je pensais que vous me trolliez. Hein bonsoir, tout le monde, bienvenue pour le télévidéo games. Pour la 7 septième édition du Télévideo games aujourd'hui, on est pour Amnesty International. On va changer notre premier euh, panel de donations parce que voilà, c'est le cas. Hein. On a, on a, mesdames et messieurs, des donation goals prévus pendant cet événement. Tous les 40 euros, je vais pshiter un streamer. D'accord On va pshit qui Non, on va pshit, euh, on va Paresse. Je vais aller pchit, vous êtes prêts Ok c'est parti j'y vais, j'y vais, j'y vais, j'y vais. Premier degré j'en ai vraiment chié. Ouais, ouais. J'ai préparé tellement de choses bien pour bien pouvoir bien me retrouver aujourd'hui ici bien présent bien et. On... Je suis désolé. Déjà d'entrée de jeu Mais ça a pas commencé Je vais me prendre une faciale Bien joué les potes Bon j'ai mis Minecraft. Alors la question c'est est-ce que ça va marcher Euh. Ça je m'en fous. Ça je m'en fous, ça je m'en fous. On peut parler dans la chine Il y a, y a un même mal à intriguer. Oh non, du coup ça marche pas. Oh non, je suis une merde. Oh non, je suis une merde. <rire> j'ai mis échappe, Mais du coup, à chaque fois que je fais échappe, ça me méquette. Ah, je peux plus rien faire. Attends. Non, non, non, non. Oh, ah, j'ai baisé mon jeu. Mais c'est pas. Mais ça commence déjà Si pour les 5 euros, Flumit Je passe jamais, mais bon événement à toi, merci beaucoup Flumit, ça fait trop plaisir pour Amnesty International. Oh, tiens combien 1, 2, 3, 4, 5. Tiens, tiens, je te le rends, c'est bon. Remouille-moi encore une fois. Hein. Je suis comme toi. J'ai plus les alertes, mais je pense que. Ah oh hey, tu vas plus ça 1€ euro, plus 1 euro, plus 1 euro, Excuse-moi, je cours partout C'est bien de courir Moi aussi j'aimerais bien courir Tu crois pas que tu cours déjà assez Dans mes rêves Derrière toi Attends mais ta cagnotte doit être là-bas Non, va pas merveilleux Si ça se trouve ta cagnotte Tu veux venir jouer avec nous toi Bien sûr Allez viens, let's go Quoi Je me suis encore pris une faciale, c'est la troisième fois aujourd'hui Oh putain, la douche! <rire> mais c'est bien, ça te, ça te réchauffer, Je sens que t'as froid. Il y a un prix sur l'échelle de mes couilles? Euh, de Scoville? Ouais. Sur l'échelle de Scoville, celui-là, je pense qu'on est sur du 150 000. On est parti pour 30 secondes, on a un petit pot, au bout des 30 secondes, on crache. On avale pas, comme ça, on se fait pas mal au ventre. Le but, c'est pas de se faire un ulcère ou de vomir. À main, à bouche, à fond, non, Dieu. Oui. Oh putain! Eh, <rire> hey, c'est un poivron! Marche, Marche Oh, oh, oh! Ah Oh, ma Je l'ai mâcher! Je vais mâcher! Ah! Bah. ah, ah T'es un enculé! Ah, c'est potable! Ouais, c'est vrai Ah, elle m'a dit que c'était un poivron! Alors, le deuxième piment. Ah, <rire> il ta mère. <rire> euh. ouais hein L'ébilation? Ouais, vas-y. Vas-y, vas-y. Il a pas vu, il a pas vu, attendez. C'est moi ou j'entends pas très fort Eh, je vais changer son fond d'écran, elle a pas vu. C'est moi ou j'entends pas très fort ah, Attendez, mais qui... pourquoi il regarde mon live, le ref je vais changer son fond d'écran, elle a pas vu. Putain, pourquoi tu regardes mon live C'était pour voir ce que tu faisais. Je Ouais, tu. Là Ah oui Maintenant Ouais, vas-y. Ok. Euh, les deux jambes. Les deux jambes. Une Deux On a dit une bah Non, deux. Ok. Attends, attends, attends Attends, attends, attends Moi attends oh, j'ai mis sur les poils où ils sont bien longs, mon ref Non, mais là, là, là, là, tu veux que je te dise un truc sérieux Tu vas me réouvrir ma cicatrice C'est quoi cette cicatrice Tu veux la vraie histoire Ouais. Quand j'étais en 2010, environ, j'avais 10 ans. Ouais. On est parti en Afrique avec mes parents. Ouais. Et on est parti dans un zoo. Et en fait, en Afrique, le problème, c'est que les os ils sont un peu mal, euh, mal euh, encerclés, etc, tu vois. Et euh, à un moment, t'as un singe qui est sorti, et tu sais le singe là, il a des grandes glyphes, et il m'a attaqué la jambe, et ça m'a fait une cicatrice comme ça. Vraiment Non, c'est un mytho Oui. Bon, je te raconte la vraie histoire. Euh, J'habite à Metz, à côté d'un camp de manouches, et euh, en gros, un jour, il bah, y a mon frère qui était dehors, et ils ont voulu lui ce son téléphone, et du coup, euh, bah, je commençais à me mêler un peu avec eux, et il a pris un couteau et il m'a ouvert là. Oui, euh, alors du coup, le dernier, euh, je me suis cassé la jambe au foot et on a dû m'opérer parce que je faisais un syndrome des loges. Sérieux Toi, c'est vrai. Je <rire> ah ah sais pas si ça se voit bien. Si ça se voit, regarde ah T'as un rectangle, mec Ah, c'est trop, c'est trop, mon euh Tu veux pas non, là, me faire vrai. les fesses, plutôt Vraiment, moi, c'est utile, genre. On aurait pu le faire en stream Je si le fais ce soir tu veux. Ok soir, okay, ok ok. Non non, là là là là Là je joue bien là, s'il te plaît. Comme ça Ouais... Euh... <rire> ça d'enculé. Non, arrête Non non ah, Incroyable quoi ah <rire> On fait un jeu ok ouais. Si tu réagis pas, elle mange un manseau de piment. J'arrive ouais, J'ai raté, je suis désolé. Je pense que c'est validé, largement validé J'ai juste mis la langue J'ai juste mis la langue Non non non non mec, je peux pas <rire> Si t'arrives à le mettre en bouche Juste la langue Sans réagir pendant 10 secondes, il doit remanger les piments. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 et demi En vrai, je comprends. Mais oui Mais oui Mais oui Pourquoi ça pue, ici Il y a quelqu'un, il a pété. Hein. Ah non, je rigole zéro. Hey, je... je vous jure qu'il y a quelqu'un qui veut de la Chine. Je rigole zéro. Mais il n'y a personne autour de moi. Il y a un mec, il est passé, là, à la Chine, caisse. Je rigole zéro. Ah non, mais vraiment Elsa C'est toi C'est toi Oh Oh non, mais non, mais non <rire> Mais là, Merci il marque quoi? 285, je suis pas sûr que ce soit. Merci pour les 20, 0€. Comment il a pu donner 0€? Meuf, meilleurs. je viens de recevoir un don de 0,00. Merci beaucoup, la, la chienne à Golest. <rire> ouais. Merci beaucoup, le daron à Golest. <rire> oh, c'est des bâtards. Tu me détestes en vérité? Vrai. Ouais, Allez, venez. Allez venez. vas-y. Bon oh, j'accepte Accepte Fat <rire> Oh Bidou tu m'as fait peur Qu'est-ce que... Elle ben, vient de montrer son cul Il a pas de peine qu'il vient de montrer son cul quand même oh, vrai, Mesdames et messieurs C'est la fin de ce premier jour de TVG Il est actuellement une heure et demie du matin Certainement 2h déjà, 2h du matin Là je vais aller me coucher, le but c'est que je me réveille vers 10h grand max Que je prenne mon petit déj et que j'aille stream vers midi on va dire euh, Je vous souhaite une, tous une très très bonne soirée Je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau stream Et en fait non, dans vous c'est dans quelques secondes <rire> Mesdames et messieurs on est au jour 2 de ce TVG Parce qu'il y a le jour 0, c'est le premier Jour 1 c'était hier et jour 2 c'est déjà aujourd'hui Donc ça fait déjà 3 jours qu'on y est C'est fou en vrai, ça passe vite hein. Aujourd'hui mesdames et messieurs on va euh, vers 11h30 euh, à midi aller tourner un Jokes de Papa Avec Sheb, avec Pakam, avec euh, Nensha, avec pas mal d'autres streamers aussi euh, je vais être l'arbitre de ce jokes de papa Ça va être trop trop drôle En plus on va dans, dans un endroit un peu spécial vous verrez Je vous montre juste ma, ma morning routine Donc je prends une douche, je m'habille Et bien évidemment je mets un petit produit pour les cheveux Pour avoir un minimum de cheveux bouclés Eh vous pensez que c'était naturel Non en vrai naturellement j'ai les cheveux lisses en fait Enfin presque En fait avant je les avais bouclés Sauf que euh, il s'est passé que j'ai fait des défrisages Et du coup bah ils sont mi-lisses naturellement Maintenant du coup je mets un petit produit tous les matins Pour les boucler Enfin pas tous les matins c'est tous les matins que je veux pécho Parce que les autres je fais rien Non, non, mais là, là je veux juste être beau gosse, tu vois. Après, ça. la porte était ouverte. La porte est ouverte La porte est ouverte. On a dormi la porte ouverte Tu ne l'as pas fermée, ouais. <rire> gros. En fait, je t'explique, du coup. Parce que, euh, euh, du coup, il y a des gens qui voulaient me rejoindre. <rire> Allez, let's go on se retrouve tout à l'heure Bienvenue les gens dans ce jour 2 de TVG Je viens de me péter le cul dans cette piscine à ballon Voilà Je réfléchis à 2-3 conneries à faire j'avoue Mais euh, j'ai pas encore trouvé à qui Sondé Est-ce que ça a dit de faire un truc drôle Genre viens on va sur un PC On va sur Streamlabs parce que les gens ont connecté leur Twitch ouais. Et on change les alertes avec une photo et une voix un peu drôle Moi je te propose qu'on va chez Juliette Parce qu'elle m'a fait chier <rire> Vas-y Vas je... C'est le PC de Juliette Ouais C'est ce que je recherchais. T'es oui. c'est algérien, Attends laisse-moi laisse moi je peux filmer Tema c'est algérien je... <rire> Regardez le mot qu'il a mis ah, est... eh, On connaît tous ce jeu sur Twitter Il, était... il a mis blindés mec Bambou Putain ça casse les pieds POLA POLA Viens on active On active ses follow La notification des follow et là on met une photo comme ça, au moins, elle a juste à, à, ah, désactiver. à désactiver. Juliette Non, mais en fait, je suis en train de me dire. Ah euh, non, là, vrai, là ça va lui péter les oreilles. Que je écoute, que ça t'a pété pas de les de oreilles Peut-être peu, mais pas. écoute. Vous avez un, un truc au stylo Ouais, c'est ça. Juliette Ah, mais c'est que à droite en plus, c'est horrible. Oh Merci, n'hésitez pas à faire des dons pour euh, Amnesty. J'ai pas lui envoyé le lien, mon lien de donation. Du coup, on voit pas mon compteur. Alors, tu euh, me suis Allez. Écrasé. Il s'appelait compote. Madame, euh... c'est important. Qu'est-ce que euh... qu'est-ce que du euh, maïs avec du thé? Maïté. différence entre un Cunilingus et un lapsus une erreur de langue et vous êtes vite fait dans la merde elle était puissante oui. double tranchant évidemment genre de meilleure. merci messieurs bon s'il savait s'il savait <rire> s'il savait bois bon gars <rire> Allez, bon! Oh, qu'est-ce que c'est que ça, cette lutte là? Je l'ai fait, je l'ai fait, j'ai soulevé l'élite! Allez, merci à tous, merci, merci! Aujourd'hui, on va accueillir Bichard dans mon salon de coiffure. C'est plus Scartis, c'est Skartis. On va lui raser le crâne, la famille. Tu veux quoi, tu veux quoi comme coupe Moi, je veux dégrader bah Attends, blanc. Les gars, je suis pas sûr de l'idée, là. Attends, tiens, je tiens à me dire. Ouais je veux que tu ma mère. Et je veux que tu lui dises mot pour mot que tu me feras pas de coup de pute. Oh, non. Tu peux pas mentir, Indaron. Allô, maman, Scartis il veut te dire un truc. Bah, écoutez, je promets de pas rater la coupe de votre fille, je vais faire de mon mieux. Boule à zéro! Non, non, mais non, t'es folle, toi! Allez, silence, folle. Silence, non, non, non, non. Silence, oh, silence! Non, non, non! Silence, silence! Voilà, bisous, maman, je t'aime! Non, mais. Ça va bien se passer! Jure, jure jure non! Ça va bien se passer, fais-moi confiance! Fais-moi confiance! Le coiffeur, il fait pas comme ça! T'inquiète! Tu me fais pas de trait, hein! Mais t'inquiète! Ça va me dégrader déjà! Je, je suis fait à dégradé! Hein. Ah, mais ma mère, je fais bien! Non, je rigole pas. pas! Non, je rigole pas! Non, je rigole zéro! Non, mais je te jure, ouais! vide moi j'ai peur! Tente-toi pour le moment, tu vas voir! Tente-toi! Les gars, pour le moment, ça va! Oui, c'est pas droit! Ah ne peux pas baisser d'invalier la range. Je te jure, je te jure t'es léger. Mis... J'ai bien fait. Fais, fais un petit transit. Là, non, juste là. Oh là là. En fait, faut jamais faire droit derrière, faut faire un V. Oh là là. Non mais là, ça va les côtés. Et tu sais c'est quoi C'est les coiffeurs de quartier à la fin. du disent ça que beau gosses. <rire> Alors qu'il t'a niqué le crâne. <rire> les gars, applaudissements s'il vous plaît. Les gars, plus applaudissements pour moi quand même. Bichard ouais. ouais. <rire> Attendez les gars il est triste, je vais aller le voir, j'arrive C'est ça que tu voulais dire Tu viens de pipi d'un gars là Non non Eh l'enfoiré qui me mouille On va se battre de <rire> Non non c'est pas moi Incroyable que ce soit passé. <rire> je sais c'est qui Je vais vous montrer un truc parce que c'est lui qui m'a mouillé je vous le dis C'est lui qui m'a mouillé Je vous le dis on va le fumer Bien joué mon frère Là s'il faut combattre force à toi AH AH Il m'a baisé <rire> Putain, je pensais que c'était passé crème, genre. Bonsoir, bienvenue pour ce troisième jour de TVG. On est le samedi, les gars, et c'est vraiment génial. Et les premières blagues se font ressentir, mesdames et messieurs. Comme vous pouvez le voir, on a un setup qui a été rempli de papier toilette. C'est le setup de Pandaman sur Panda. c'est pas drôle. Malheureusement, il y a des groupuscules qui nous empêchent de faire oui. notre travail. Apparemment, d'après l'épreuve laissée sur place, les ouais. ils ne sont pas très malins. Il s'agirait. Il s'agirait de la vengeance de, de Bambi. Et ici, oh. dans cette salle, il me semble qu'une personne. Ah, a un qui commence Pas Bambi. Moi, oh, c'est Bichard Non, c'est. Ok, ok, c'est pas ça moi. Va, Ouh. Pas Ouh tu ne pas cramer. Ne t'inquiète pas, j'ai confiance. La vengeance sera terrible. J'ai besoin de quelques minutes pour la préparer. Quoi comme vengeance J'ai pas encore trouvé, mais il faut que je me procure un airbag de voiture. Vous connaissez Elon Musk Oui. SpaceX, les fusées Oui. Bon, on va monter les gars et on va aller faire du sabre laser, là maintenant tout de suite. Déjà. Alors, en tout cas, c'était grave cool le petit essouciant cette, cette, sur cette, cette, cette, cette sabre laser. En vrai, c'était vraiment stylé comme ça. En soit. vrai, on retrouve Tu sais que je suis en partenariat avec une marque de sabre laser, pour de vrai. Tout. Si, si, en France, qu'elle s'appelle Solari Ils sont grave cool. Ouais, Allez, on va partir stream là. Un plaisir, mon Est-ce que tu vas être gentil avec moi Attends, juste, je peux fermer. Hein. C'est une lunette de vue, c'est pas juste des merdes qu'on achète sur internet. Oui c'est. Ça, ça coûte cher. Oui, c'est pour ça que je les ai enlevés, en fait. C'est pour ça que je les ai enlevés. Il fallait, que je... Il fallait que je sois gentil, un minimum, genre. Un minimum de gentillesse. La Gaïa, par hasard, t'as un bouchoir Pas de soucis. Sur le t-shirt, là. Tu veux me chercher à manger, j'arrive Ah oui. Pas un mouchoir Merci. C'est de la bonne. Hein. <rire> bon. Assaisonné, nez de Bichard. veux que je t'enlève le sac Ça là Ouais, là, ça enregistre. Ah ouais. Je t'enlève le sac, non Bonjour. Ah oui, ouais, pardon. Attends, je peux pas. <rire> Il fait une feu vert, je suis désolée Je suis en train de bouffer <rire> bon, Bonjour Du coup nous voilà à Paris Nous sommes à Paris pour un event qui est euh, Lacoste X Minecraft Et en fait euh, du coup nous on va passer la soirée là-bas On va aller voir des poteaux et tout Ça va être trop bien Du coup on va essayer de vous vloguer tout ça et on espère que ça vous plaira. C'était très drôle, il y a eu des. On a conduit sur Paris, enfin Fares a conduit sur Paris et c'était vraiment quelque chose. Hein. Fallait voir, regardez comment il est serein là. <rire> je crois que c'est le parking, mais il regarde l'entrée de parking, même une tourgée <rire> elle rentre pas. Non c'est incroyable hein. Vraiment c'est abusé. Hein. Normalement ouais. ils ont prévu genre une map euh, qui s'appelle Croco Island et tout et on pourrait y jouer dessus et tout. A voir si euh, en vrai euh, je peux vous recorder euh, le PC. Je pense qu'ils ont un sal OBS tu vois. Record, je vous mets un petit passage. Dans ce mmh. vlog qui est un peu déjà trop long, bon. Moi par contre, tu, tu, tu te gardes plutôt en marche arrière ou en marche avant Marche avant, Plutôt en ouais. marche arrière. Ah ouais Je suis un pro de la marche arrière, vraiment pro de la vie. Euh, moi ça. je déteste la marche arrière. Ah non, je suis vraiment, je gère plus. je la sais arrière. pas gérer euh, le cul de ma voiture. Alors que moi des cul, j'en sais gérer. C'est faux, c'est faux Casser les couilles. C'est tout. votre streamer là. Bon, à tout à l'heure Bisous Alors, la machine, j'étais en train de récupérer mon, mon, mon sac, hein. c'est pour ça que j'avais posé ma tête sur son épaule. Je tenais à préciser parce que ça a commencé à durer de Non, Allez. en vrai, l'event il est vraiment bien, genre c'est stylé niveau ambiance et tout. Mais moi j'ai faim. On va aller chercher à manger dehors. Et ils vont chercher leur moto, là c'est long. J'avoue que Théo et Eva, là, bougez votre cul. Vous êtes long Non, franchement, mais ça c'est les tutos ça. Les fuitos là. ToMC, c'est trop bon. Je te déteste, quoi. Je vais pas passer ta chaîne. Ah non, c'est vrai que je t'aime pas trop. J'ai Mais tout le monde dans les moi je t'aime pas. Ah ok, parfait alors. Mais non, moi je un McDo. La question c'est, est-ce que demain je vais être un minimum réveillé Mesdames et messieurs, bienvenue pour ce dernier jour du télé game. Je suis explosé. <rire> bon, vous l'avez suivi un petit peu hier. Hier, on avait rendez-vous avec euh, Shin pour la soirée Lacoste x Minecraft. C'était grave cool. Très bonne soirée. On est rentré avec Shin. On était, il était quoi Il était 4h30. Et euh, là, il est actuellement euh, 9h. On va descendre, manger et vers 10h streamer. Parce qu'aujourd'hui, c'est la dernière journée du télé games Et je vais en profiter à fond. Allez, c'est parti Les gens qui me regardent, je pense qu'ils m'ont cramé Mais je vais réussir à me barrer avec Bonjour, bonjour, c'est bon C'est excellent C'est excellent, ok c'est parfait, bon bah... Les gens ont l'air de plutôt bien aimer les salades qui sont proposées euh, Notre cher ami Star qui est en train de parler C'est à quelle meuf que tu parles maintenant Parce que hier c'était Clara, aujourd'hui... Ah oui ok, Sacrée meuf quand même Mais en plus, fin, elle a quand même beaucoup d'abonnés Comment ça l'a boucle d'abonnés Non mais vraiment Ah mais attends c'est la même Hein C'est la même que... Non, non, ça c'est pas rien. Non. Je suis en live. Je suis en live, non Salut les gars. On rentre en live <rire> je, je me suis dit que ça se voyait. Non. Et après je me suis rendu compte que tu savais peut-être pas en fait. Non, il n'y a rien. Bon, ok. Sûr. Alors là je vais dans un endroit interdit, hein. je vous le dis. Hein. C'est clairement interdit là. Je vais. je vous le dis. C'est clairement défendu d'y aller mais... Euh... mais du coup je vais dans le parking mais comment je reviens est ce que vous pouvez demander à un streamer de venir m'ouvrir la porte du garage enfin du parking oui oh merci pacam merci pacam d'être venu non non non non il a laissé la porte la porte Dans votre pote, faire enculer et tu me suis chopé un karma. Est-ce que vous pouvez demander à Youx de ah, vous... ah non, c'est Je vais manger en live là. Ouais, bah nickel, moi aussi j'aime bien manger justement. Bah viens, ah, vas-y, ah, toi vos gosses J'ai cru qu'il te parlait à Aurore, je me suis dit, mais quoi Mais ça fait Clara C'est parce que tu sais, qu'elle m'a demandé pourquoi. Adélaïde vient de me demander comment il s'appelle. Il s'appelle Bichard. Mais tout le monde appelle Bicharo. Donc je calme, tu as m'a dit qu'elle a dit avoir une info, donc je dis, on l'appelle Bicharo. Elle est un peu dubitative. Et je dis, avant, on l'appelait Bichar, Mais l'année passée au TVG6, il a chopé 8 meufs. Et du coup, c'est pour ça qu'on appelle Bicharot. suis en live En live. Je suis en live. Est vraiment en live là hein <rire> Bah oui. Euh... Non, ah, mais c'est euh, une expression quand je dis oui meuf. Il a, il a joué à des jeux avec oui meuf. Hein, et il n'a pas couché avec les 8. Attention. Il y a une qui voulait pas. Bien <rire> évidemment, on lui fait croire, c'est une blague. Ouais, Tout ouais, que... c'est une blague. que t'as pas ramené. Ok les Les gars en fait Gabi ça arrive à me maquiller mais non. Comme ça quand je vais faire l'interview... Euh... Excusez-moi, j'ai trébuché dessus. Je suis trébuché dessus, ça va exprès. Qu'est-ce que Hein J'ai tapé là. J'ai ah. enlevé, c'est à couvert. T'as fait un autre truc. Non, non, faut taper là. Okay. Ça, je C'est oh, pas un micro que tu vas me donner. Hein non, mais faut pas taper pour enlever la poudre. Un petit peu, ouais. Bah voilà, je <rire> fais une chose bien. Fermez les yeux. Attends, ouvre. Attends, c'était où que j'avais mis Ok, ferme. Les frérots, c'est la fin de ce TVG 7 pour merci moi. Les gars, merci les gars Je vous fais tous un très gros bisou, je vous remercie beaucoup pour ce TVG. C'est encore ah, une expérience incroyable, incroyable. Merci, merci. je suis trop content de ce qu'on a pu faire. Je reste directement les players du dimanche. Merci énormément pour tout, je vous fais un gros gros bisou. Merci d'avoir euh, récolté euros de dons pour Amnesty et juste, euh, juste ma commu, c'est fou. Vraiment énormément, merci pour Nation's Glory aussi. Merci Romain, t'es un crack. Voilà Gros bisous à vous, c'était Bichard. Je voudrais tout d'abord vous remercier à tous et à toutes, 350 907 euros, c'est une belle somme, bravo On devait faire un live de 75 heures, malheureusement les 18 heures qu'on a perdu, on ne pourra pas vraiment les récupérer. Par contre, souvenez-vous l'année dernière, on avait levé 212 000 euros, on avait voulu faire la fête, on l'a fait mais pas vraiment comme on le voulait. Cette année, je tenais vraiment à vous remercier et remercier aussi les viewers. C'est pourquoi, d'ici quelques minutes, il y a des DJ qui vous attendent et la fête, on va la faire ici ce soir. Wow Attention, une bonne nouvelle n'arrive jamais seule. Il y en a une deuxième aussi. Vous voyez le compteur, il est à zéro. Mais en fait, c'est pas vrai. La fête, on l'a fait jusqu'à 1h du matin. Donc il y a encore 4 heures au compteur.